Voilà, nous sommes live Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce live Nous sommes très heureuses de vous retrouver, donc je vais me présenter brièvement, je suis Aurélie Guyot, je suis donc la directrice du développement et du réseau de la marque LimeLife en France, et je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Laetitia. Bonjour Laetitia Bonjour Donc Laetitia, en fait, c'est une de nos beauty guides françaises. Donc nos beauty guides, ce sont le nom que nous donnons à nos ambassadeurs, à nos distributrices, à nos, à nos partenaires, en fait. Euh, et donc, je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, merci d'être là, merci d'avoir répondu présente. Merci à toi, <rire> euh, on va... merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir joué le jeu de l'interview. Euh, donc avant de passer aux questions, parce qu'on en a pas mal finalement, euh, je vais me permettre de te présenter brièvement. Comme tu vas beaucoup parler, je me dis... C'est plutôt... Vas-y, je t'en prie. Donc, tu as 38 ans, tu habites à Clermont-Ferrand, mm -hmm. euh, tu es une maman solo d'une grande fille de 20 ans, et, et tu travailles en partenariat avec nous, donc avec LimeLife, depuis le lancement de la marque en septembre 2014. Correct C'est ça. Je me ça. suis pas trompée. C'est tout beau. Bon. <rire> <rire> euh, du coup, c'est parti pour notre interview. Donc, euh, on va lister les questions, donc je vais vous les énoncer, et puis je les mets à l'écran aussi, comme ça, euh, au moins, si vous prenez en route... Vous savez de quoi on parle. Donc, première question que je vais te poser Laetitia, c'est pourquoi tu as choisi le marketing de réseau Alors, euh, en fait, j'arrivais au terme d'un contrat de travail euh, qui avait duré six, six ans et euh, j'avais essuyé pas mal d'expériences, de, de mauvaises expériences dans le, dans le salariat mmh. euh, qui m'a valu des burn-out. Et euh, donc, j'avais envie de trouver quelque chose qui, où je puisse me sentir libre. Euh, de pouvoir euh, être moi et puis euh, surtout avoir euh, euh, bah, une liberté que j'avais que, que pas euh, dans le salariat et puis euh, voilà développer mon plein potentiel mais à mon propre service Génial. <rire> Donc, voilà, voilà. c'était ma mon objectif premier en tout cas d'accord super euh, alors la deuxième question que je vais te poser, c'est pourquoi bah, du coup, tu as choisi euh, finalement de te lancer en partenariat avec LimeLife lorsque tu as fait le choix du marketing de réseau Alors euh, ce qui m'a attiré, enfin donc du coup euh, c'était pas encore en place, euh, ça allait être en France. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est euh, donc euh, déjà les produits, qu'ils étaient sains, naturels. Euh, Sans produits chimiques, euh, Lip Bunny, enfin, il y avait plein de choses dans les produits. C'était très important pour moi, les produits. Euh, le fait qu'on fasse partie du groupe L'Occitane aussi, euh, c'était un, un enfin, quelque chose qui me rassurait beaucoup. Oui. Et puis, le maquillage pro aussi, euh, parce que, euh, voilà, euh, pour moi, en fait, les produits étaient importants. Tout ce que je pouvais apporter à, à mes futures clientes était super important. Donc, les produits, le maquillage, le soin, euh, D'accord. Voilà, tout ce qui était ça. Nickel. Voilà. Euh, je, je fais juste une petite parenthèse sur le maquillage professionnel ouais. parce que je sais que c'est une question qu'on a souvent quand on parle de maquillage professionnel. C'est pas du maquillage destiné aux au professionnels. C'est juste qu'ils sont tellement qualitatifs, tellement efficaces, tellement euh, pigmentés, tellement faciles à appliquer qu'on parle de maquillage professionnel parce qu'à la base c'est. C'est ça. C'était comme ça que la marque est, est née hein, aux États-Unis. C'était oui. avant tout du maquillage professionnel où euh, des make-up artistes venaient se fournir dans le magasin à Broadway pour pouvoir aller maquiller les plateaux télé, les stars, etc. Donc euh, c'est dans ce sens où on a voulu se dire, la marque a voulu se dire pourquoi pas mettre dans, la, dans les mains de Madame Tout Le Monde ce maquillage canonissime, euh, super efficace. Mm. Ma parenthèse est refermée. <rire> euh, <rire> autre question pour toi, euh, qui certainement va intéresser énormément de gens, c'est que faisais-tu avant Lime Life Alors j'ai fait plein de choses. Euh, donc, je, mon métier de base est esthéticienne. Donc, j'ai travaillé en institut, dans des spas. Mmh. J'étais plus branchée soins du corps que vente. Euh, voilà. Euh, après, j'ai euh, fait du web design infographie en mmh. freelance. Euh, j'ai fait des petits, des petits boulots, des jobs et j'ai fini surveillante pendant six ans dans un lycée professionnel. Donc, c'est tout. Dans tous les métiers, me... c'était toujours avec passion que je travaillais. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, c'est toujours été... Euh, voilà, j'aime voilà, euh, tout ce que j'ai fait. J voilà. Mais j'aime encore plus ce que je fais aujourd'hui. <rire> bon, bah, super En tout cas, c'est assez riche, assez, assez varié, ce que tu as fait. Ouais. Donc, mais oui, toujours... on... oui, oui. Oui, toujours... Euh... Bah, en fait, euh, j'aime apprendre. Donc, euh, mmh. du coup, euh, j'aime découvrir plein de choses et voilà c'est pour ça aussi que j'ai trouvé euh, ce métier intéressant M tu as multiplié tes compétences en fait avoir un spectre ouais, large c'est ça super génial ça. Euh, merci autre question euh, comment tu te décrirais euh, en quelques en quelques mots enfin euh, ouais ben euh, je suis quelqu'un d'assez tourné vers les autres quand même mmh. euh, souvent euh, ben, souvent j'ai essayé d'être un peu moins euh, parce que j'aime bien aider, j'aime bien être là pour les gens, j'aime bien apporter toujours quelque chose aux gens. Et j'ai essayé de me soigner, mais en fait, c'est dans ma nature. Parce que voilà, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu épuisant de donner, donner, donner, mais en fait, je ne sais pas faire autrement. C'est dans ton caractère, tu es comme ça, tu sais pas faire autrement. c'est ça. Bon, après, si tu donnes et qu'on te donne en retour sur l'amour, Oui, c'est ça, que ça soit dosé, en fait. Exactement. Tant que tu as trouvé un équilibre, et j'espère que c'est le cas chez oui. Lime Life, ben, ça, ça, ça va. Oui, ça. Super. Alors, euh, autre question qu'on a souvent, et euh, j'ai hâte d'avoir ta réponse, c'est euh, finalement, euh, c'était quoi ta plus grande peur avant de rejoindre Lime Life en tant que duty guide euh, Ma plus grande peur, c'était le jugement des autres, le jugement mmh. de mes proches, euh, parce qu'on euh, a un a priori sur ce métier qu'on ne connaît pas vraiment, en fait, euh, tant qu'on n'y est pas. Mmh. Et euh, j'avais beaucoup cette pression de me dire, qu'est-ce qu que les gens vont penser, est-ce qu'ils euh, vont me prendre au sérieux, enfin voilà. Et euh, donc, euh, bah, c'était une peur qui était mal fondée, parce mmh. que mes proches l'ont très bien accueilli. Et puis, pour tous ceux qui avaient un petit but a priori, aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est un, un vrai métier et que je m'épanouis. Donc, euh, au final, euh, vraiment, euh, c'était une peur que j'avais, que. puis je pense que beaucoup ont. Hein, Mmh. Euh, donc euh, voilà mais en fait euh, tout va bien <rire> tout va bien, <rire> tout tout va bien. bien. non mais c'est vrai que c'est bah quelque ouais. chose qui revient assez souvent quoi c'est mmh. bien d'avoir un témoignage réel qui montre que bon bah voilà euh, déjà on n'est pas tout seul, ça peut arriver à d'autres personnes ouais. mais que finalement parfois il faut oser peut-être, un peu oser et sortir ça. et puis de sa zone de confort y et aller et euh... c'est ça, voilà et puis euh, tant... c'est vrai que tant qu'on n'y est pas on se rend pas compte mais mmh. c'est un vrai boulot quoi c'est un vrai métier, euh... bah justement, passionnant. Justement, ouais. euh, ça, tu me fais le lien pour la prochaine question, donc euh, c'est <rire> génial, parce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur en quoi consiste ton métier finalement Parce que, euh, qu'est-ce que tu fais ouais. Alors, bah, en fait, c'est un partage, euh, je trouve que, enfin, avant tout, c'est un partage d'expérience. Mmh. Euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qui apporte du bien-être aux autres donc on apporte du bien-être aux autres tout en ben, euh, euh, partageant l'expérience de nos produits, euh, des trucs et astuces, on apprend plein de choses donc on peut diffuser beaucoup de bien-être au autour de nous, mmh. en gros pour moi c'est ça et, et je suis plus conseillère, enfin euh, je suis conseillère, euh, j'aide les gens à se sentir mieux dans leur peau à l'intérieur, à l'extérieur, surtout à l'extérieur mmh. Et euh, je travaille aussi en virtuel, je travaille en présentiel, c'est vraiment assez large donc on peut vraiment travailler euh, comme on veut quoi, on l'adapte à notre vie. D'accord, c'est toi qui choisis en voilà. fait, si tu veux faire euh, ouais. en fonction des tranches de vie que tu as ça. ou euh, ben, du contexte de la vie, ce qui est... donc tu vas peut-être plus opter pour le digital ou pour le en présentiel Puis après ça dépend oui. des gens j'imagine. et puis ça a été... Ça a été euh, super, super intéressant parce que du coup, moi, j'étais beaucoup plus en présentiel, mais avec le Covid, ben, du coup, euh, j'ai pu basculer sur le virtuel mmh. et euh, du coup, je n'ai pas perdu le fil de mon entreprise. Mmh. C'est génial. Voilà, donc, coup, rebondi, ouais, du coup, tu as rebondi finalement, tu as ouais, rebondi. Et puis, tu as, t as encore une fois multiplié tes compétences parce que quelque chose qui était peut-être ouais. un petit peu moins euh, facile où tu disais, oh ben non, ça marche bien en présentiel, je vais peut-être faire... Là, tu t'es dit, je n'ai pas le choix, c'est ma société. Mmh. donc. Euh, voilà. C'est ça. Et puis, du coup, ça a ouvert les champs des de, de, de possibles. Mmh. Je crois que ça se dit comme oui, ça. ça. Parce que du coup, j'étais vraiment euh, fixée sur le présentiel. Et du coup, euh, je me suis dit, ben, finalement, si je peux m'ouvrir à autre chose que ma ville, tu vois. Bien et bien. je suis sur la France internationale. Mmh. Euh, et du coup, on touche beaucoup plus de monde. Et euh, donc, on peut aider beaucoup plus de monde aussi. C'est très bien dit. Merci. <rire> Alors, autre question pour toi, du coup, ça, rend, un peu aussi, ça suit cette question, c'est du coup... Finalement, concrètement, par semaine, euh, tu consacres combien de temps C'est ton activité principale, fait, pour donner un petit peu un ordre d'idée aux personnes Alors, qui nous regardent. C'est mon, act ouais, mon activité principale, parce que c'est un choix, en fait, je... mmh. Pour l'instant, j'ai envie de me consacrer qu'à ça. Euh, donc, je suis plus entre 20h et 28h par semaine. Ça va dépendre, en fait. J'adapte mon travail à ma vie et pas l'inverse. Mmh. Euh, oh, la chance je, je... <rire> Bah oui, je fais le choix de, de, de faire passer ma vie, euh, mes envies avant. Euh, euh, bon, bien sûr, il faut bosser, mmh. ça c'est clair. Mais c'est vrai que je l'adapte, en fait, euh, à ma vie perso. D'accord. Donc, en gros, ouais. euh, oui, c'est Lime Life s'intègre dans ton, euh, dans ton, dans ton sport de vie, ton, ton planning de vie. Ouais. Euh, c'est ça. C'est ça. Génial. C'est oui. une vraie flexibilité, ça, du coup. Hein. Oui, c'est clair. Puis, on n'est plus. Euh, ça enlève beaucoup de pression qu'on a euh, dans le milieu salarié, quoi, salarial. Sûr. Ah, ben ça, c'est euh... Ah ouais. <rire> c'est un vrai avantage, clairement. Oui. OK. Euh, pour essayer de te connaître un petit peu plus, en dehors de LimeLife, Life, finalement, euh, comment t'occupe ton temps libre alors avec ma famille, avec mmh. mes amis, euh, j'ai aussi, je m'occupe aussi d'un groupe de gospel, donc je suis dans, je travaille sur la communication avec eux, et puis je m'occupe un petit peu de, dans mon naturel, je suis un peu nounou d'artiste quoi. <rire> voilà. Et euh... Et je, je, je crée aussi parce que j'aime bien, j'aimais bien quand même ce que je faisais dans le web design. Donc je crée, je peux créer des affiches, je peux, euh, voilà, je fais de la photo. Enfin voilà, je, je m'occupe, je, je fais, je peux mettre toutes mes passions. Euh, voilà, je peux profiter de toutes mes passions. Du coup ouais, pas de frustration cool. parce que as, tu ouais. vis tes passions et en même temps tu as ton activité d'indépendante qui te permet de te rémunérer quand même. Euh, C'est ce ça. Qu Il faut pour euh, OK. Euh, on parlera de la rémunération un petit peu plus tard, mais avant, euh, du coup, qu'est-ce qu qui te fait vibrer dans ton, dans ton métier de beauty guide Qu'est-ce qui t'anime Eh te... ben, c'est les relations humaines. C'est euh, le... quand je vois les personnes s'épanouir autour de moi, qui reprennent confiance en elles, et puis moi aussi, je reprends confiance en moi. J'avais eu une grosse perte de confiance en moi, et c'est vrai que ça m'a aidée. Mmh. Et euh, donc c'est tout ça en fait, c'est ouais, les relations humaines, la confiance en soi, euh, euh, le bien-être qu'on apporte, ça me fait vibrer tout ça. Ça me donne la charme de boule comme... cool. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est une des valeurs, enfin de, une des missions de, de Lime Life c'est aussi, mmh. plus que des produits, on le dit souvent, mais c'est vrai, plus que des produits top, parce que clairement je pense que quand on y goûte, on y goûte mmh. facilement accro, c'est tout ce que ça amène à côté, quoi, au niveau de la confiance en ouais, soi, la confiance qu'on peut redonner aux autres, dernier, un, vraiment un épanouissement ouais, C'est ça, et puis ça se voit dans le regard des gens. En plus, c'est euh, quelque chose de fort. Mmh. Ils te le rendent, quoi. Quand on dit euh, « toi, oui. tu donnes beaucoup », j'imagine que ce, ce type de regard que tu arrives à capter de tes clientes, bah, ça rend ça. beaucoup, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. <rire> génial. Euh, alors au niveau de la rémunération, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que c'est quand même important. Euh, en termes de, de rémunération, pardon, euh, comment ça se passe euh, chez LimeLife Je ne dis pas dans, dans le détail, mais juste pour qu'on comprenne un ouais. petit peu. Eh ben, alors euh, on, donc moi je suis, on, on est toutes, il <rire> n'y a pas que moi, <rire> euh, on est toutes rémunérées en fait sur nos propres ventes, sur nos mm -hmm. des commissions sur nos ventes euh, personnelles. Donc chacune de voilà. Sur chacune de nos ventes, on peut gagner donc de 20 à 35%. Euh, et puis sur des bonus aussi euh, de coaching d'équipe, parce que bah, quand on a la chance d'avoir une super équipe comme la mienne, <rire> on est voilà, on est euh, on est euh, on est rémunéré en fait pour l'accompagnement qu'on fait euh, avec nos partenaires. Voilà. Donc en fait il y a deux effectivement, il y a les ventes perso d'un côté et puis euh, tout ce qui est accompagnement, leadership, coaching d'équipe. Euh... C'est ça. Et ça, ce sont donc des commissions qui… Euh, bah, si tu n'as pas d'équipe, forcément, il n'y en a pas. <rire> voilà. ouais. Mais c'est des, des commissions vraiment additionnelles. Enfin, c'est additionnel. Et ça peut quand même aussi oui. euh, changer la donne sur, sur, sur ses revenus de fin de mois, hein, clairement. C'est euh, ça. Okay. On a la base. Et puis après, c'est un plus. Euh, puis c'est tellement riche que voilà, moi, j'encourage à avoir ouais. des équipes. Ça, c'est quelque chose dont on... les personnes aussi, quand ils rentrent chez, chez LimeLife euh, dans ce partenariat, parfois, on dit oh, « non, ce n'est pas pour moi euh, » pas d'équipe, etc. Et finalement, elles se surprennent elles-mêmes. Ouais. Parce que rapidement, il y a quand même un certain nombre qui, euh, qui, qui, qui, qui accueille des personnes au sein de leur équipe, et euh, qui les font grandir. Et c'est magique, quoi. De, de c'est ça. Aussi, euh, cette... ouais. Moi, je pensais pas en avoir hein, d'équipe. Enfin, pas tout de suite. Je pensais en avoir euh, à l'avenir. Et puis, c'est venu en très, très vite, en deux mois, je crois. Mmh. Même pas. Et, euh, et je me, enfin, c'est euh, hyper riche. C'est super. Euh, ouais. Top. Euh, alors, d'après toi, quels sont les, les éléments clés pour réussir en marketing de réseau Est-ce qu'il y a, qu y a trois, deux, trois choses qui pour toi sont fondamentales pour... pour, pour, pour, pour alors, arriver, avoir, un, ouais, avoir un pourquoi très fort. Je pense, enfin fort, avoir un objectif, quoi, savoir où on va, savoir ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Mmh. Ça, c'est quelque chose de qu'on qu garde en fait, qui va être parce qu'il y a des hauts, des bas dans l'entrepreneuriat et euh, c'est quelque chose qui nous rend, ben, du coup, qui, qui nous fait pas lâcher et qui nous qui nous aide à remonter quand ça, quand il y a des petits bas, quoi. Il mmh. euh, y a les relations humaines, aimer les autres, mmh. je pense, aimer apporter euh, aux autres aussi. Mmh. Et puis, bien sûr, le travail et la régularité, mmh. parce que ben, c'est important de, de se donner les moyens, en mmh. fait. Euh, voilà, je crois que... Euh... Non, mais je crois que c'est des super... Pour euh... moi, en tout cas, c'est le rég... oui, ouais. c'est des, euh, des super éléments, parce que c'est important de, de, pour les gens qui nous regardent, de pouvoir se projeter et de se dire, voilà, effectivement, il mmh. y a des choses qui sont quand même assez incontournables. Après, chacun va trouver son rythme, son ton, sa manière de faire, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi bien en termes de, de travail, comme tu disais justement, c'est un vrai travail. Enfin, on pas mm. là. Même s'il euh, y, y a un super côté fun, flexible, etc., ça, ça reste un travail. C'est votre entreprise et personne ne viendra vous dire Eh, tu n'as pas fait ça ou il eh, faudrait faire ça. Euh, mais en ça. même temps, et puis la régularité, c'est important si on veut quand même générer un revenu euh, régulier tous les mois. Euh, donc cette oui. régularité, c'est important. Tu as raison. Voilà, il faut avoir ce, cette envie de développer son entreprise oui. et d'en de, de, de, faire quelque chose quoi, de, pour soi. Bien sûr. Parce que c'est pas. Voilà, c'est. Euh... C'est important de, de pouvoir euh, euh, avoir un objectif, ça c'est mmh, clair. C'est clair. Mmh. Bah, oui, mmh. clair que c'est comme si quand tu pars en voyage, tu ne sais pas la destination et du coup tu vas faire comme ça, tu vas aller dans tous les sens ou quand tu pars euh, faire du shopping et pour, faire la, pour remplir ton frigo et que tu n'as pas de liste de course. C'est un peu, ben, un peu euh, tu risques de te perdre en route. Quoi. Et puis <rire> c ça, ça risque aussi d'être plus long, plus difficile, euh, donc euh, je suis complètement d'accord avec toi. Je te remercie pour ces précieux conseils. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de la communauté, parce que notre, ouais. notre communauté d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très, très important, qui, qui, qui fait que la marque aussi euh, existe et euh, est forte. Euh, si tu devais la qualifier, euh, cette communauté de, de beauty guide, d'entrepreneurs de la beauté, au, à l'aide de trois objectifs, qu'est-ce que tu dirais d'elle Tu en fais partie, hein, cette communauté, on est bien d'accord Oui, j'en fais partie. Voilà. Oui. Euh, bienveillante, euh, solidaire et collaborative. D'accord. Alors, par, je par exemple, ouais. ou... non, je, je ouais. te... excuse-moi. Vas-y. <rire> par exemple, bienveillante. Pourquoi, pourquoi elle est bienveillante Est-ce que tu peux nous demander un petit exemple qui te montre que c'est qu'elle soit bienveillante pour illustrer, pour, pour euh... euh, par exemple ben, en fait, on n'est jamais seul et si on a vraiment, euh, par exemple, moi, si j'ai une difficulté sur, euh, je sais pas, sur quelque chose que je ne maîtrise pas euh, et qu'il y a une beauty, beauty guide qui a cette compétence, mmh. euh, je vais aller vers elle et puis ça sera toujours dans la bienveillance. Euh, mmh. Elle va pouvoir m'apporter euh, soit son regard. Il euh, y a aussi, enfin, euh, on est. Voilà, quand on a une question à poser, il y a toujours quelqu'un. Mmh. Euh, quand on a des hauts, des bas, euh, c'est pareil. Euh, on peut se soutenir parce qu'on vit les mêmes choses. Mmh. Euh, donc, euh, donc, vraiment, euh, je ne saurais pas comment l'expliquer. Vraiment, c'est de la bienveillance euh, dans tout, un petit peu toutes les sphères. Euh, mmh. Quand on a besoin de quelque chose, quand on ne va pas bien. Quand on va bien aussi, c'est bien parce mmh. qu'on fait des, aussi des, des, des vidéos ensemble. On fait des, euh, des choses ensemble, quoi. Donc, euh, mmh. Oui, donc il y a vraiment, voilà. euh, parce que comme dans le marketing de réseau en général, il euh, y a des équipes, à un moment donné, si on choisit de ouais. sur une équipe, mais c'est vrai que ce qui fait une de nos différences, je trouve, enfin tu viens de nous le dire, mais c'est qu'il y a quand même une communauté France, ensemble. C'est ça. Et pas euh, Il pas de y, une équipe Y, et puis on... Non. On a, on a sur le papier, bien sûr, nos, nos équipes, notre lignée, mmh. en fait. Mais euh, en fait, on est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire mmh. qu'on ben, s'aide tout entre nous, parce que c'est ensemble qu'on est plus forte, qu'on qu peut s'apporter plein de choses et qu'on peut, on peut toutes grandir en fait. Donc on n'a vraiment pas cette limite en fait chez nous. C'est de l'abondance, tout est dans l'abondance. Ouais, mmh. c'est ça. Ok, merci. Euh, alors, autre question pour toi Laetitia, euh, quelle est finalement jusqu'ici euh, ta plus belle rencontre grâce à ton métier de beauty guide Alors j'imagine qu'il y en a eu plusieurs, mais je t'ai demandé d'en choisir une, donc… Bon. <rire> euh, donc en fait ouais, elles sont toutes belles hein, les ouais. rencontres qu'on fait euh, c'est toujours euh, euh, enrichissant hein, euh, mmh. moi ça pétille dans tous les sens à chaque <rire> fois que je rencontre quelqu'un mais euh, la plus belle je, celle que je retiens en fait euh, qui m'a beaucoup euh, touchée c'était une cliente en fait qui devait se marier et qui avait euh, bah, entre le stress, la chaleur, le printemps tout ça, elle avait une peau euh, compliqué et euh, on avait trois semaines pour euh, essayer wow. de lui rendre euh, confiance en elle, une jolie peau et on l'a fait en 15 jours. <rire> euh, on l'a fait en 15 jours et c'est là que j'ai vu le pouvoir aussi de, de nos produits et que c'est voilà, important aussi d'avoir euh, le bon support mais euh, voilà en 15 jours euh, elle a pu se marier, euh, sereine, se sentir belle, euh, profiter de ce, le plus, du plus beau jour de sa vie en fait et on est devenus amis, du coup. Euh, ah, ça, ça a été tellement fort que, ouais, euh, on, a, on a créé des, des liens assez forts. Ouais, c'est une belle histoire. Donc, ouais. <rire> Merci pour <rire> ce partage. Euh, il me reste deux, trois petites questions. Euh, du coup, là, c'est finalement en termes de produits, parce qu'on n'en a pas parlé énormément, mm -hmm. même si... Enfin, on en a parlé un petit peu, mais si tu devais finalement... Euh, euh, recommander, choisir, conseiller un produit de maquillage dans la trousse de maquillage de toutes les femmes de France, <rire> un produit de maquillage la okay. life hein, bien entendu, ouais. <rire> ça, ouais, serait ouais. Quoi ça serait quoi Ça serait le fond de teint bien sûr, je l'adore, <rire> c'est le perfect foundation, mon... <rire> le perfect foundation. Euh, parce qu'en fait le fond de teint euh, qu'on a, donc c'est déjà du matériel euh, utilisé par les professionnels, mmh. Qui est accessible à toutes les femmes aujourd'hui, et c'est surtout un produit qu'on peut adapter. Donc euh, moi, par exemple, je le porte souvent en transparence, en, en effet seconde peau, quoi. Mmh. Mais on peut l'avoir pour des femmes qui veulent avoir plus de couvrance. On peut l'adapter, mmh. et il y a euh, une multitude de, de, de teintes qui fait qu'on on peut, on peut combler toutes les carnations possibles même les sous-tons, euh, c'est vraiment bien fait et bien étudié pour que ça aille, à, pour qu'on puisse avoir chacune notre fond de teint euh, à nous. Et donc, voilà, donc je l'adore. Et puis, en plus, il, il fait vraiment effet seconde peau, on ne le voit pas. Euh, c'est, ouais, il est génial. Je le kiffe. Pour l'essayer, quoi, tu es en train de dire. L'adopter, c'est l'essayer. C'est ça. <rire> oui, ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Ok, super. Euh, merci. Euh, alors, autre question pour toi, ça touche à sa ouais. fin. J'ai encore trois euh, petites questions quand même. Si tu devais finalement partir sur une île déserte et mmh. emporter un seul produit, un seul, je sais, oh. je sais que c'est compliqué. <rire> euh, tout. Oui, parce que mmh, <rire> ouais, c'est dur. Hein. Euh, ça serait déjà, euh, je pense, dans les soins mmh. et ça serait le My Night All, euh, le nettoyant. My le, dé le démaquillant nettoyant. à base c'est ça. Ouais. Est qu il, est... Ouais. Il est génial. Il m'a sauvé la peau. Euh... Je l'ai mis. Euh... J'avais des grosses sécheresses en fait, sur les joues ici. Mm -hmm. Et en deux jours, pff, plus rien. <rire> Donc depuis, je ne m'en sépare plus. J'avais fait une photo d'ailleurs sur mon compte avec tous mes Mine <rire> Night All, euh, mm -hmm. min all euh, vide. Tu sais, j'en avais. <rire> ouais voilà. Je crois que c'est celui-là. Et en fait, oui. il, est, il est hydrate, enfin, il fait quoi Parce que moi, par exemple, je l'utilise, euh, ouais. j'ai une peau plutôt mixte, tendance grasse, et du coup, je mets, on tous les a priori, c'était « si as la peau grasse, prends pas d'huile, Et en fait, je l'ai utilisé, ouais, ouais. et c en fait, c non, ça n'est pas du peau... tout un fini euh, huileux, ça pénètre, pas du tout. ça nourrit, quoi. Ouais, ça nourrit, et puis reste... j'ai l'impression d'avoir un effet repulpant… Euh... Mmh. Rebondit, tu sais, de peau. Et puis, une, une fois cité, l'huile, euh, on en a besoin. Le, la peau, c'est de l'eau. Il y a de l'eau et de l'huile. Il faut mmh. que, juste avoir un bon équilibre entre les deux. Mmh. Puis là, comme c'est un nettoyant, en plus, ça reste pas. Euh, on a cet effet doux de la peau, la peau toute douce et rebondie. Mmh. Mais euh, une fois rincée, il voilà, n'y a pas, y a pas cet effet huileux. Quoi. Mmh. Non, non. C'est le mais voilà, ouais, c'est celui-là. <rire> Super. <rire> euh... Dernière question, mmh. plus ou moins dernière, <rire> où est-ce que, est que tu te vois finalement dans cinq ans C'est dur ça, c'est parce qu'en fait, euh... voilà, après, faut... en fait, c'est plus un objectif de vie, je crois. Mmh. Euh, mon objectif de vie, ça serait d'avoir ma maison avec mon chéri parce qu'on n'habite pas ensemble, euh, de pouvoir euh... ouais, être tranquille dans ma propre maison, je crois, c'est ça. D'avoir ton chez-toi à toi. Moi, ouais. Ouais, euh, oui, parce que les locations, ça va bien un moment. Mais oui. <rire> j'ai oui. envie, oui. euh, voilà, de... bon, euh, envie de me poser et puis d'avoir, voilà, de... Puis bon, j'ai 38 ans, ça va, je ne suis pas non plus... Mais j'ai envie de me mm. poser et puis d'être bien chez moi. Euh... Dans tes murs. Voilà. Dans mes murs, à et moi. Et du, du coup, euh, j'imagine que ça fait partie de ton pourquoi, Lime live, c'est que Lime live mmh. peut t'aider à accéder à ce rêve, finalement, à ce grand rêve, c'est d'avoir ta, ta propre maison, quoi. C'est ça, ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, ouais, d'être bien, euh, d'être encore plus sereine que je le suis aujourd'hui. D'accord, <rire> super. Tout, tout dans l'authenticité et le côté simple. Et c est, c est... Oui, c'est ça. Alors, j'ai une petite question bonus. Hein, j'aime bien les questions <rire> bonus moi c'est euh, si tu devais terminer le début de cette phrase deux points ouvrez les guillemets si j'avais su comment tu l'as terminée mmh. euh, je pense que je, euh, ça sera plus sur le, le métier si j'avais su que le marketing de réseau était un métier, un vrai J'aurais foncé plus <rire> Je me serais... Bah ouais, bah bien ouais. sûr. Mmh. C'est génial, on, on se sent... Euh... Enfin moi, je, en tout cas, euh, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de... Tu vois, de relâcher, de relâcher la pression, de, de me sentir plus libre, euh, d'avoir mes propres objectifs de vie. Mmh. Parce que finalement, quand on est salarié, euh, on dépend de son salaire et puis euh, du, de savoir si c'est un CDI, c'est un CDD, enfin... C'est beaucoup de pression, je trouve, et donc là, euh, voilà, si j'avais su, j'y serais allée plus tôt. <rire> voilà. Mais en fait, je pense que c'est aussi grâce à des gens comme toi, comme beaucoup, enfin, de, de personnes de notre communauté, d'en de, de, faire un vrai métier. C'est-à-dire que, dire, oui. c'est vous qui en faites un vrai métier, donc c'est là où c'est génial, parce que vous nous le montrez chaque jour que vous n'êtes pas là de passage, vous n'êtes pas là pour, euh, pour euh, c'est vraiment cette notion de construction dans la durée. Euh, de, de, ouais. de se développer, comme tu l'as dit tout à l'heure, développer son entreprise, euh, de, de voir ça d'un côté pérenne, euh, solide. Et, euh, et c'est vrai, ouais. je suis d'accord avec toi, euh, que euh, parfois, on a cet a priori, il y a cet a priori, ou cette, cette espèce de chose-là, euh, qui dit « Ah, mais le marketing de réseau, euh, euh, ce n'est pas vraiment un métier ». Bah si, tu en es la preuve. t'en en, ouais. en es toute la preuve. Je vois qu'il y a pas mal de beauty guys qui nous regardent. Je vous en profite pour vous remercier. Ouais. Euh, pour, pour, euh, parce qu'ensemble, je trouve qu'on fait un boulot fantastique. Vous faites un boulot fantastique de redorer ce blason, en fait. Et euh, moi, j'y crois dur comme fer. Je pense que le marketing de réseau, aujourd'hui, comme, comme demain, c'est l'avenir. Et, euh, et c'est grâce à vous que, euh, que c'est reconnu, quoi. Que c'est de plus en plus reconnu. Donc, merci à toutes et à tous, en tout cas pour ça. Euh, donc, bah, merci Laetitia pour, pour ce partage. C'était super rigide, super authentique. Euh, ouais, merci. Euh, vraiment, c'est d'ailleurs l'authenticité, hein, c'est une des, des, des valeurs de notre mmh. communauté, donc euh, t'es pas là par hasard et tout ce que t'as dit c'est tellement en cohérence avec, euh, avec, avec la marque, avec notre identité, notre mission, donc euh, t'es vraiment… Euh... enfin, merci. <rire> euh, <rire> merci à toi. J'ai regardé rapidement, je crois pas qu'il y ait de questions euh, particulières dans les commentaires, euh, donc, n'hésitez pas, euh, après coup, si vous avez des questions à les mettre, on répondra. Si vous voulez en replay aussi, il euh, n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions. Donc, sentez-vous vraiment libre de poser ouais. toutes les questions parce que vous n'avez pas tout le même niveau d'infos sur le métier du marketing de réseau, etc. Donc, n'hésitez pas. Euh, et puis, n'hésitez pas à partager ce live avec des personnes de votre entourage qui pourraient elles-mêmes être intéressées sur cette opportunité d'entrepreneuriat en partenariat avec nous. Et puis, si vous voulez en savoir plus N'hésitez pas à vous rejoindre, à vous joindre à nous. On fait un Zoom, une visioconférence sur le métier, sur l'opportunité de Beauty Guide, sur la marque, etc. Donc, il y aura d'autres personnes du siège, d'autres témoignages de Beauty Guide. Vous pourrez vous exprimer, nous poser vos questions en, euh, en commentaire ou en vidéo, comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Et pour le lien, ben, demandez à votre Beauty Guide. Mettez-nous un petit mot euh, en, en message privé sur la page et on vous donnera le lien de connexion. Euh, tu veux conclure, Laetitia ben, euh, merci, <rire> merci. Euh, C'est important, je trouve, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir, exprimer en fait euh, ce qu'est le métier. Et euh, merci à toi de, de m'avoir ma, de demandé, <rire> d'avoir fait l'ouverture de <rire> ces interviews. Avec plaisir. Et puis on <rire> espère qu'on en aura plein d'autres. Voilà. Ouais. Donc merci à toutes, euh, à toutes, et à tous, pardon. Passez une excellente journée. Et puis on vous dit à très très bientôt. Au revoir. Bye bye.